Je ne sais pas si vous avez des choses à faire. Si vous avez des choses à faire, avion, des Pour moi, que une inspiration. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très des Je qui sont très importantes. Il y a des choses qui des Avec technologique, comment on a fait ça. commencé à faire de fer. On a commencé à faire carton simple. on a commencé à faire des cartons Avion. Matière protection, carton placide. Le moteur est un peu moteur un de Le moteur est un de l'avion. Le moteur un de l'avion. batterie moteur un de un de est un moteur un moteur de Le moteur est un même matière vitamin, il y vous voulez, il 4 plastiques Si a Si vous voulez, il y a il y a une il il Il faut faire des qui sont 3D, qui ont fait imprimer choses, ordinateur choses, des choses, des choses, des